Salut c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me situe en compagnie de Maître Dimitri Boujard. Comment vas-tu Dimitri Bien Sébastien, merci. Donc aujourd'hui et eh bien nouvelle vidéo où on va répondre à cette question et on va parler de sessions, voire de reprise d'entreprise, et notamment d'entreprises de conciergerie, d'appartement et de sous-location, pourquoi pas, puisque c'est des questions qu'on me pose régulièrement et justement j'ai invité Dimitri aujourd'hui pour pouvoir en, en discuter, changer par rapport à ça. Mais comme tu le sais juste avant je te balance le générique avant de commencer cette vidéo, eh bien, je t'invite tout de suite à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tout simplement, tu vas découvrir un bouton s'abonner dans la partie description. Tu actives la petite clochette et comme ça, tu es notifié sur les prochaines vidéos que j'ai publiées autour justement de conciergerie d'appartement, de sous-location, d'investissement locatif également et aussi tout ce qui est lié eh bien, à l'entrepreneuriat ou le mindset d'entrepreneur. Donc aujourd'hui, je me situe eh bien, effectivement en compagnie de Maître Dimitri Boujard que j'ai invité sur, sur, la, sur, donc, sur, sur cette chaîne pour parler de... Voilà, de session, reprise d'entreprise, de conciergerie d'appartement, de sous-location. Et voilà, l'idée c'est d'échanger par rapport à ça, c'est de comprendre un petit peu le fonctionnement et surtout comment s'y prendre euh, si à un moment donné... Comme moi, euh, vous êtes propriétaire d'une conciergerie, vous souhaitez pourquoi pas céder des parts, faire rentrer un nouvel associé euh, ou tout simplement revendre peut-être la société, l'intégralité ou eh bien peut-être revendre juste le fonds de commerce. Et peut-être que justement, peut-être même commencer par ça. Quelle est la différence entre revendre sa société ou revendre le fonds de commerce, Dimitri Effectivement, ça c'est une excellente remarque. Il y a des différences fondamentales entre la société et le fonds de commerce. Le fonds de commerce est quelque chose de beaucoup plus immatériel que la société, puisque le fonds de commerce se compose de la clientèle, du nom, de la marque, du numéro de téléphone, d'un de, savoir-faire. Donc une société peut très bien revendre son fonds de commerce. Ça me semble un petit peu plus délicat quand même pour une conciergerie puisque souvent euh, les personnes qui créent des conciergeries pense en termes de nom commercial à donner le même nom commercial à leur société donc on va se retrouver avec une difficulté si on souhaite vendre le fonds de commerce qui inclut quand même un nom et que ce nom est le même que la société qui est conservée par la personne qui revend le fonds de commerce là ça part pas très bien au delà de ça on peut très bien aussi avoir une société qui est titulaire de la marque euh, et donc il faudra bien penser à revendre la marque en même temps que le fonds de commerce à l'inclure dans la session globalement J'aurais tendance à dire que pour des fonds de commerce de conciergerie, il est plus simple de revendre carrément la société. Petite précision, une société est une entreprise, mais une entreprise n'est pas forcément une société. Ce qui veut dire que si vous êtes en micro-entreprise, vous pouvez très bien détenir un fonds de commerce que vous exploitez en nom propre en réalité, euh, mais euh, ça, ça va être compliqué parce que vous n'avez pas de part ou d'action à céder. Une micro-entreprise, ce n'est pas une société, donc il est beaucoup plus difficile de céder son activité quand on est en micro-entreprise. Sans parler même du fait que la plupart du temps, ceux qui sont en micro-entreprise se sont volontairement limités en termes de chiffre d'affaires, il y a des questions de seuil, des questions de TVA, etc. Donc si vous avez des ambitions en termes de création de société, de développement, éventuellement dans une perspective de revente, à un moment ou à un autre, forcément, vous allez passer en société. D'accord, donc ça du coup, ce serait dans le cadre effectivement euh, d'une session, voire d'une reprise. Euh, imaginons euh, moi dans ma société euh, typiquement, et d'ailleurs je, si j'en parle là, c'est un petit peu aussi euh, un sujet d'actualité pour moi. Imaginons, euh, je décide de faire rentrer un associé. Euh, comment ça se passe en fait Parce que du coup bah le capital social donc a été déposé euh, bien évidemment, donc on a chacun une nos pas donc moi j'ai un associé euh, et imaginons, je décide de cédé, je ne sais pas, 30% de mes parts. Euh, comment ça se passe On les valorise C'est le capital social Comment on détermine un petit peu ça Là, on rentre dans un sujet qui pourrait je nécessiter de, de très longs développements. Ceci étant, déjà, tu me parlais de céder des parts ou des actions. Alors, pour être précis, les parts, on va parler de sociétés à responsabilité limitée ou de URL. Et pour les actions, on vise plutôt les actions des SAS ou... Ou des SASU. Donc, tu me parlais de cession, mais après tout, on pourrait aussi, imaginer tout simplement, faire entrer un nouvel associé, via une augmentation de capital, ce qui serait un mécanisme totalement différent. Soit, on va céder des parts, ou des actions, pour un prix convenu, et là, on va te remettre à toi, Sébastien, le prix de cession, et dans ce cas-là, peut-être qu'il y aura une plus-value, que tu vas dégager à cette occasion, et payer de l'impôt sur la plus-value. Soit, ta société va émettre des actions ou des parts, c'est donc une augmentation de capital et là le nouvel entrant apporte du capital à la société pour par exemple faciliter son développement. Donc nous sommes sur deux modes d'entrée radicalement différents au sein de la société puisque dans le deuxième cas, le capital est apporté à la société dont elle dispose pour poursuivre son développement. Donc tu vois que déjà qu'il y a des grosses différences entre ces deux choses. Après si on est dans un cas comme dans l'autre, cession ou augmentation de capital, on va évidemment devoir valoriser la société. Alors la plupart du temps, c'est quand même des experts comptables qui s'occupent de cet aspect-là, parce que en fonction de l'activité des sociétés, ils, déjà ils connaissent tous les comptes de l'entreprise nécessairement, donc ils ont tous les chiffres, ils sont très bien placés pour faire la valorisation, ils connaissent les secteurs d'activité, alors la sous-location est un secteur, et la conciergerie sont deux secteurs d'activité un peu spécifiques, mais vous aurez vraisemblablement déjà un expert comptable qui est un peu versé dans ce domaine, sinon euh, ça peut poser des difficultés. Donc il sera même de valoriser votre société et cette valorisation peut se faire avec des règles différentes. Ça peut être en termes d'années de chiffre d'affaires, ça peut être en termes de, de pourcentage de marge. Bon, moi je ne suis pas expert comptable, je le dis bien humblement. Donc là pour le coup, les experts comptables sont bien souvent largement mieux placés que les avocats. Pour ce, faire. pour ce qui est de la technique juridique de cession, là ça va être euh, différent puisque les experts comptables font, mais les avocats, du moins ceux qui sont spécialisés sur les sessions ou les reprises d'entreprise, euh, seront vraisemblablement souvent mieux placés que les experts comptables. Donc en réalité il faut une équipe hein, pour ça, dès lors que la société qu'on envisage de céder ou dans laquelle on va faire entrer quelqu'un est une société un petit peu importante. Il y a aussi d'autres choses à voir, comme par exemple la mise en place éventuellement d'un pacte d'associés qui va régir justement les rapports entre associés, il y a tout d'abord le contrat fondamental que, que représentent les statuts de la société, mais au-delà de ça, on va par exemple prévoir dans un pacte d'associés pendant combien de temps l'associé entrant ne peut pas re lui-même recéder ses parts, on va, euh, on va prévoir des, des clauses en fonction du chiffre d'affaires, peut-être un complément de prix, on peut prévoir beaucoup de choses, et là, de la même façon, il faut s'adresser à un avocat dont c'est vraiment le domaine d'activité habituel. Alors c'est vrai qu'on parle aussi beaucoup dans ces moments-là, euh, parce que moi ayant fait une, une session d'entreprise il, il y a pas mal de temps maintenant, euh, j'avais notamment créé une holding. Est-ce que euh, est-ce que t'as des choses à peut-être à préciser Est-ce qu'on parle beaucoup Enfin on en parle souvent de holding et justement ça en fait partie, ça. Parce qu'effectivement euh, euh, si t'as, enfin est-ce que tu peux un petit peu peut-être développer cette partie-là Parce que je pense que c'est quand même lié aussi à la, la session ou à la reprise d'entreprise via une holding. Comment comment tu vois ça toi on peut envisager un, un mécanisme de holding à l'occasion d'une session d'entreprise. Je le verrai plus souvent lorsque sont deux entrepreneurs qui veulent travailler ensemble mmh. euh, et qui ont déjà une holding ils peuvent très bien faire en sorte que le nouvel entrant ne soit pas la personne physique mais directement leur propre holding la holding étant une société qui a vocation à prendre des prises de participation dans d'autres sociétés donc là typiquement si on veut rentrer dans le capital d'une conciergerie ou d'une société de sous-location on peut très bien si on a déjà une holding faire participer directement sa holding au delà de ça la holding est adapté particulièrement pour les entrepreneurs, dès lors qu'on a aussi d'autres sociétés où qu'on veut servir de l'argent pour réinvestir. Typiquement dans de l'immobilier puisque c'est quand même ouais. le sujet global qui nous rattache euh, ouais. dans, dans cette chaîne et, et dans la mienne d'ailleurs aussi. Donc, euh, donc voilà, on peut éventuellement avoir recours à une holding. Ça, sera, euh, ça peut être aussi un moyen plus simple si on a déjà du cash dans la holding de financer cet achat de parts, ouais. bien sûr. Puisque là encore c'est le un des intérêts majeurs de la holding, plutôt que de débourser de l'argent en nom propre pour prendre une participation ou apporter du capital lors d'une augmentation de capital. Donc oui, si on a déjà une holding, maintenant créer une holding pour les besoins de la cause n'aura de sens que si ça s'inscrit dans un projet beaucoup plus global d'entrepreneuriat et que derrière, à mon avis, il y a d'autres activités, d'autres investissements qui sont prévus. Ok, très intéressant. Enfin, de toute façon, c'est vrai que la session et la reprise d'entreprise, c'est un vaste un vaste sujet. Mais justement, quelqu'un qui est dans ce schéma-là, qu'est-ce que tu enfin, qu'est-ce que tu y conseilles De s'adresser à qui en priorité euh, si tu veux revendre ta boîte Ou si au contraire, tu cherches à racheter une conciergerie d'appartement, euh, comment tu t'y prendrais Est-ce qu'on passe par son comptable Est-ce qu'on passe par son avocat Est-ce qu'on passe par des sites internet euh, Par son réseau Qu'est-ce que tu suggères toi en la matière il n'y a pas de réponse unique ça dépend des partenaires que vous, dont vous disposez déjà. Si vous avez un très bon avocat ou un très bon expert comptable qui vous semble tout à fait compétent pour procéder à l'évaluation, puis à la session, ben prenez vos partenaires habituels. Il est vrai qu'il existe aussi des sociétés qui se chargent de trouver des repreneurs. Donc euh, voilà, ce sont des intermédiaires qui peuvent aussi être très efficaces en la matière. Mais eux-mêmes, à un moment ou un autre, feront appel à euh, du juridique et à l'expertise comptable. Donc il y aura des intermédiaires mais que vous ne connaîtrez pas forcément en ce qui concerne le réseau ça peut être également une autre opportunité par contre attention il est toujours difficile de s'associer ou de revendre à un ami parce que on a de l'affect qui va entrer en ligne de compte et finalement c'est pas toujours dans ce genre de situation qu'on s'en sort le mieux et c'est dommage de risquer de gâcher une amitié pour des pour des questions d'argent parce que c'est quand même de ça dont on parle on parle d'argent on parle de cession ou de reprise d'entreprise donc à la fin c'est de l'argent. Également, attention, il y a d'autres choses qui sont mises en œuvre hein, à l'occasion des cessions et des rachats, c'est ce qu'on appelle les clauses de garantie de passif. En effet, quand vous achetez les parts ou les actions d'une société, vous n'êtes finalement pas totalement certain de ce qui s'est passé pour les années antérieures avant votre arrivée. Et si vous cédez l'entre si on vous acheter l'entreprise plutôt et que deux ans après vous avez un contrôle fiscal qui aboutit à un redressement c'est désormais votre propre société qui va supporter le poids de ce redressement alors que ce qui est mis en cause sont les actions sous une gestion antérieure, c'est la raison pour laquelle Très fréquemment, dès lors que les rachats ont un petit peu d'importance, on va prévoir des clauses de garantie de passif. Ça consiste tout simplement à retenir pendant un certain nombre d'années une fraction du prix et à ne le libérer que par année successive, deux, trois ans le plus souvent. Donc vous voyez, c'est des choses qui ne peuvent pas se faire à la légère, qui sont plutôt complexes à mettre en œuvre euh, et qui doivent se faire en toute hypothèse avec l'aide de professionnels. Moi-même, bien humblement, je ne suis pas un spécialiste de la reprise ou de la cession d'entreprise parce que mon domaine d'activité privilégié est le conseil aux investisseurs immobiliers. Donc j'ai fait du droit des affaires, mais euh, moi je serais pas, enfin, ne serais pas à l'aise si on me demandait de céder une entreprise ou d'aider à la cession d'une entreprise, j'adresserai le dossier à un de mes confrères dont je sais que c'est le travail habituel et qui va connaître aussi toutes les astuces pratiques. Parce que Connaître le droit, connaître la théorie, c'est bien, mais ça ne remplace jamais l'expérience acquise par les avocats et les experts comptables au cours de plusieurs dizaines d'années de pratique. Et en plus, les règles évoluent constamment. C'est-à-dire qu'un intervenant qui fait ça occasionnellement tous les 4-5 ans ne va peut-être pas être forcément au courant des dernières évolutions en la matière. Donc voilà, prenez des intervenants qui sont spécialisé au sens large du terme. Ça ne veut pas dire qu'on a forcément un certificat de spécialité dans la reprise d'entreprise, pour les avocats en tout cas, mais dont c'est l'activité habituelle, dirais-je. Ok, super. Euh, donc, du coup, quelqu'un concrètement qui souhaite vendre son entreprise de conciergerie, de sous-location, la priorité, c'est qu'il s'adresse à son expert comptable, déjà, pour faire une... Son... Parce que, pour étaluer, pour étal... la première, étape, voilà, première la étape. Parce qu'après, il faut l'encadrer juridiquement. Euh, et là, du coup, tu conseilles plutôt un, un avocat ou... Oui, et de toute façon, il faut bien voir que l'expert comptable passe en premier parce que si votre société, euh, finalement, va dégager des pertes dans un an, et ça, ça peut se voir hein, dans les bilans en fonction de l'évolution du chiffre d'affaires, etc., votre société elle vaut pas un clou. Donc, c'est pas la peine de se lancer et de commencer à prospecter alors que, finalement, euh, il ouais, n'y a pas de trésor, l'activité est déclinante, etc. Et on ne se rend pas toujours compte, hein, la comptabilité et la fiscalité, c'est vraiment deux choses assez complexes et on peut très bien faire un gros chiffre d'affaires, donc, pensez qu'on va gagner beaucoup d'argent. Alors finalement, la marge est extrêmement faible, voire négative, parce qu'il y a des coûts qu'on avait mal évalu évalués. Donc, euh, donc là, oui, le premier boulot, c'est l'évaluation de la boîte. Et puis ensuite, c'est la mise en œuvre avec l'expert comptable et ou l'avocat euh, des mécanismes de cession. Et si vous ne savez pas euh, comment trouver un repreneur, là, vous pouvez en plus éventuellement vous adresser à un intermédiaire. Il y en a euh, beaucoup. Alors... Là pour le coup, le réseau peut être intéressant parce que vous n'allez pas forcément revendre à votre ami, ou, ou, ou mais à quelqu'un qui lui saura qui ça peut intéresser potentiellement. Donc euh, le réseau en la matière peut être intéressant, surtout sur des activités assez spécifiques. Si vous avez une boulangerie et que vous, re, vous voulez revendre votre boulangerie, bon bah on connaît les gros acteurs du marché, c'est assez facile à identifier. Il y a quand même beaucoup plus de boulangeries en France que de sociétés de sous-location ou de conciergerie. Ok super, bah, je pense qu'on a fait plutôt le tour. Alors Dimitri, euh, eh bien, merci déjà tout d'abord d'avoir répondu à toutes ces questions et merci d'avoir participé justement euh, donc, à l'évolution de la chaîne. Donc justement c'est le bon moment là je crois pour lâcher le gros pouce bleu si cette vidéo eh bien, elle t'a plu. Et si tu veux je t'en livre d'autres eh sous ce format là. Et justement Dimitri, eh bien comment aujourd'hui on peut te retrouver et quelle est ta spécialité à toi justement je l'ai déjà un tout petit peu évoqué comme un, un roublard tout à l'heure. <rire> Je suis donc avocat essentiellement en droit immobilier et fiscalité immobilière. Mon activité quasi unique et le conseil aux investisseurs immobiliers donc vous vous posez des questions sur votre stratégie d'acquisition, vous vous demandez à quelle sauce fiscale l'état va vous accommoder euh, vous vous demandez si justement dans cinq ans vous pourrez vivre des revenus locatifs, vous avez commencé de telle façon et puis finalement vous êtes un peu le nez dans le mur et vous dites comment vous en sortir, Ben là vous faites appel à mes services, soit pour restructurer votre patrimoine, soit vous êtes carrément débutant et vous voulez partir du bon pied, vous faites aussi appel à mes services puisque je conseille tout type d'investisseurs immobiliers. J'ai la chance de travailler aussi avec beaucoup d'infopreneurs comme Sébastien. Donc moi j'ai une vision assez transversale du marché puisque je connais la sous-location, je connais la colocation, euh, je connais l'activité euh, de location courte durée. Euh, J'investis moi-même en SCI, en nom propre, en U. Emmeublé. Donc voilà, disons que j'ai cette chance d'avoir les deux casquettes, je suis avocat en plus titulaire d'un DESS de droit bancaire et financier, donc je connais pas mal les banques et je sais comment elles fonctionnent en termes d'octroi de crédit. Et puis tout simplement vous pouvez me retrouver assez facilement via mon site internet www.cabinet-boujard.com, via ma page Facebook Jurissimo Invest, sur ma chaîne Youtube l'avocat investisseur et puis enfin sur Instagram l'avocat investisseur. Voilà, je crois que là, euh, si vous ne me trouvez pas, c'est que vous n'avez pas regardé cette vidéo. Ok, bah super. Bah, écoute, merci beaucoup Dimitri euh, d'être venu sur cette chaîne YouTube. J'espère vraiment que cette vidéo, elle vous a plu. Et encore une fois, je vous recommande vraiment de laisser le gros pouce bleu comme ça. Ça me motive à, li à vous livrer toujours plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. On a terminé. Je vais vous souhaiter une excellente journée à toi aussi. Excellente journée Dimitri. À Et puis bah à bientôt.